ça répare en face ah ouh ils étaient deux 3 là-bas en train de train hard ah c'est ça ils étaient 3 ils étaient totalement trois et du coup il y a la feng qui est maintenant aux prises avec le tueur Bah ok, pourquoi pas Ok. Peut-être faire un petit... Euh... Je sais pas où est la feng. Ok. La feng est en face de Oni. Ça m'arrange pas trop trop aussi ça. Hein? Oh là là. Oni Berserka... ...qui va traverser toute la map. Ouais mais il est Berserk là. Il arrête de suivre. Ouais, de générateurs c'est bien mais... ...dans ce genre de cas, on a quand même la crainte que... Bon. Oh. Ok, ok. Je te laisse réparer, je vais me prendre des coups de protection. Est-ce que ça va être suffisant Non, ça va pas être suffisant Je crois qu'il va me repérer là. On hein. a qu'à dire non <gasps> Non, je voulais moi le soigner Tu veux vraiment faire ça C'est VX, bonjour, bonsoir, c'est ceux qui sont là, et qui arrivent. Il va bah, s'en former là. Oh euh, qui mange du cactus cactus là. Euh... C'est un peu trop malin avec euh, son... Ah ah Allez, un coup de protection. ne mange pas trop trop cette histoire. Ok. La peau feng. Allez. Est-ce que. Il la ramasse ou pas déjà marre avec la canicule Faut pas. Aïe aïe aïe Mais pourquoi tu campes, mon gars? Pourquoi tu fais ça? C'est Ça, ça remène-le ailleurs. Oula, rollback. Maison! Bon ben, auto des eaux. Ah, c'est considéré comme un... Coup de protection GG, moi C'est les tirs. Ben voilà, ça fait plaisir. On a fait le défi. Et trois moteurs, hein, trois moteurs. Les autres qui sont partis. Tout va bien. Qu'est-ce qui peut nous arriver d'offre maintenant Eh ben, pas grand-chose. Ça fait plaisir. Ah, je me suis auto-coup de protection, je pense que mon bras a protégé euh... mon corps, ce qui est très agréable, On euh... pas se mentir, euh... c'est le ce genre de choses qu'on aime bien, par ah, ici. Ah. J'espère qu'ils vont faire un moteur ou deux. Ah. Ça c'est bien, ça aussi c'est bien. Non, non, <gir liksom> non. Non aïe, <gir liksom> aïe aïe aïe aïe aïe <coughs> Ouais, viens là, viens là, viens, là. Viens, il viens, viens. Aïe aïe la pauvre feng. Bon j'espère qu'ils vont finir un moteur du coup. Attends, sur... J'ai. Attends, j'ai.. J'ai eu un coup de protection là! <rire> Je... C'est le casiné! Bah C'est Coucou, salut à toutes celles et ceux qui arrivent, qui sont là! Bon bah voilà, ça fait plaisir! Hein. Du coup, 4 euh, moteurs là pour faire le défi! Franchement, en vrai! C'est possible! On peut le faire! Mais le Oni qui, qui one-shot. Euh... Ça rassure pas giga des masses tu vois Aïe aïe aïe Ah Il a l'air de reviendre Il a l'air totalement de reviendre Non non c'est le Quentin Non Quentin Ah oh, j'aimerais bien qu'il soit plus aveugle mais C'est pas compliqué là Aïe aïe aïe aïe. Quelle tristesse, quel départ fulgurant pour Quentin. Aïe. aïe. Bon, je l'emmène loin. Je l'emmène loin. Non. Ok. Bon. <rire> Ah, pas mal petit ange parti carrément trop tôt ouais bon ouais si elle tient un peu euh, ça peut le faire hein. elle a quoi 20 secondes à tenir parce qu'il va la déposer il va faire euh, son petit cri euh, colère colère Et il faudrait qu'on tienne en fait on a juste à tenir. Ok. Non, fais pas ça. Oh, mais non, dédard Mais la dinguerie du dédarde Et tout le monde a vu le dédarde là. Le dédarde qui a commencé à partir. Et qui s'est arrêté, genre à, à 50 cm, quoi. Mais si, est bien sûr que si. Bon, quelqu'un va venir m'aider. En vrai, ça le fait. En vrai, ça le fait. Je saigne, mais c'est pour euh, l'entertainement de regarder. Là, il y a lui qui est ok. Il y a Feng qui est là. Feng, qui va venir me sauver. Quelle héroïne Non on... Il va faire ce que je pense qu'il va faire oi, oi. Il n'y a plus de palette Bon, J'espère que les deux autres vont s'enfuir. Je compte sur eux. Deux survivants, c'est bien. Oh J'avais une palette juste ici. Aïe aïe aïe. Je peux prendre la trousse de soins et activer du mercurochrome à l'intérieur. <rire> au revoir, Félix. <rire> ah, il va ouvrir la porte. Il va, il va s'en aller. Allez. Au revoir, Félix. Non? Quoi? Mais incroyable! CPU! Mais non! Mais sans deck! J'ai jamais vu ça! Oh my god! Bon, oh, j'ai une élue Merci, J'ai jamais vu ça! De toute ma vie! Dancrade, merci pour les 10 mois, c'est adorable! C'est dinguerie, hein! C'est une dinguerie. C'est pour le tiers 2. C'est juste ouf. Ok. Parce qu'on va avoir l'occasion. Et là, j'étais. Non mais. Secours, secours, secours, secours, secours, secours Oh mon dieu C'est incroyable C'est incroyable Abonne-toi Incroyable. Incroyable. <rire> incroyable.